Dans cette vidéo, nous allons d'abord apprendre à convertir une longueur. Dans un second temps, on mettra en avant l'analogie avec les conversions de masse et de capacité. Commençons par rappeler que l'unité légale de longueur est le mètre, et qu'elle est notée par un m minuscule. À partir de préfixes, il est possible de créer des multiples du mètre. En voici quelques-uns. Par exemple, Hecto signifie 100 fois plus grand que l'unité choisie. Et Tera signifie 1000 milliards de fois plus grand que l'unité choisie. Avec le mètre comme unité, voici deux exemples. Un décamètre, c'est 10 fois 1 mètre, soit 10 mètres. Et un kilomètre, c'est 1000 fois 1 mètre, soit 1000 mètres. De la même manière, à partir de préfixes, il est possible de créer des sous-multiples du mètre. En voici quelques-uns. Par exemple, milli signifie mille fois plus petit que l'unité choisie. Avec le mètre comme unité, voici deux exemples. Un centimètre, c'est un centième fois un mètre, soit un centième de mètre. Un micromètre, c'est un millionième fois un mètre, soit un millionième de mètre. Faisons à ce moment de notre développement deux remarques. Un micromètre s'appelle aussi un micron. Deuxième remarque, les nanotechnologies s'intéressent à des objets dont les dimensions sont de l'ordre du nanomètre, c'est-à-dire du milliardième de mètre. Les préfixes donnent donc le rapport entre une unité de longueur donnée et l'unité de référence, le mètre. Il faut maintenant faire le constat essentiel suivant. Entre deux unités consécutives de longueur, il existe un rapport de grandeur de 1 à 10. Ainsi, 1 cm c'est 10 mm, et 1 mm c'est un dixième de centimètre. 1 km c'est 10 hectomètres, et 1 mètre par exemple c'est un dixième de décamètre, et ainsi de suite. C'est sur ces rapports de grandeur et sur les préfixes que se basent les conversions. En utilisant le sens des préfixes, convertissons 2,05 mètres en centimètres. Comme 1 mètre, c'est 100 centimètres, alors 2,05 mètres, c'est 2,05 fois 100, soit 205 centimètres. Voici un autre exemple. Et convertissons 3500 mètres en kilomètres. Comme 1 mètre, c'est un millième de kilomètre, alors 3500 mètres, c'est 3500 fois 1 millième de kilomètre, c'est-à-dire 3,5 km. Si on utilise le rapport de grandeur de 1 à 10 avec deux unités consécutives, on peut convertir 23 mm en cm. Comme 1 mm, c'est un dixième de centimètre, alors 23 mm, c'est 23 fois un dixième de centimètre, c'est-à-dire 2,3 cm il est temps de passer aux conversions de masse. Le principe est le même qu'avec une longueur, tant avec les préfixes qu'avec le rapport de 1 à 10 entre deux unités consécutives. Rappelons pour commencer que l'unité légale de masse est le gramme, et notée par un g minuscule. Il existe d'autres unités spécifiques aux masses. Le quintal, qui est égal à 100 kg, et la tonne, qui est égale à 1000 kg ou 10 quintaux. Voici un exemple de conversion. Convertissons 1 tonne 7 en kilogrammes. Comme 1 tonne c'est 1000 kg, alors une tonne 7 c'est 1,7 fois 1000 kg, soit 1700 kg. Terminons enfin avec les conversions de capacité. Le principe reste identique. Rappelons que l'unité légale de capacité est le litre noté par un L majuscule d'imprimerie. On peut remarquer qu'on ne parle pas de kilolitres mais de mètres cubes. Et voici donc un exemple de conversion. Convertissons 375 millilitres en centilitres. Les centilitres et millilitres sont deux unités consécutives de capacité. Il existe donc un rapport de grandeur de 1 à 10 entre elles. Ainsi, 1 millilitre, c'est un dixième de centilitre. Alors on peut écrire que 375 ml c'est 375 fois 1 dixième de centilitre, soit 37,5 centilitres. Pour conclure, on peut retenir qu'entre deux unités consécutives de longueur, de masse ou de capacité, il existe un rapport de grandeur de 1 à 10. Et que les préfixes donnent le rapport de grandeur avec l'unité de référence.